Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sif 4, l'épisode 2 de l'aventure. On a fait un petit début et ben maintenant on continue. C'est ça. Et on est avec Hydro. Euh, on va accepter sa religion. Ah, ah, ah. J'ai essayé mmh. de monopoliser le maximum de bons emplacements sur mon espace. Je sais pas si j'aurais été assez rapide. Alors, on va continuer à couper les forêts pour booster les pyramides Je me suis développé un peu tard moi C'est triste Bah t'as toujours moyen de rattraper euh, au fur et à mesure du jeu hein Ouais mais c'est chaud quoi, j'ai pas beaucoup de villes La ville de Perse, ouragan, violent, ah oui. violent, ouragan. Ouais. Ils ont perdu leur ville pour des violences ouragans Non, non, non, euh, ça a détruit les aménagements autour. Ok, ouais. Ah, j'aurais dû. Ça aurait été bizarre, euh, perdre une ville directe comme ça. J'aurais dû faire autre chose, tant pis. Pour moi. On va laisser cette forêt là parce que je l'exploite pour l'instant. Elle a pas beaucoup de marteaux munis, mais bon. C'est comme ça. en bourre ils sont mécontents et bien. Faites un soldat. Hop. Vous êtes moins mécontent parce que vous êtes moins nombreux. Comment je fais contre ça Moi je peux rien faire en fait, je j'ai pas de soldats. Des méchants ah, quoi que Des que méchants soldats. barbares Ouais Et il vaut mieux avoir des soldats Tu ouais, peux je pas faire un archer de... ou un guerrier rapidement Ça va être long Les archers et les guerriers normalement c'est assez rapide Ouais ouais c'est super rapide Mais j'ai peur qu'ils me tue mon colon du coup ah si ah, tu fais pas promener trop. un colon tout seul euh, y'a des risques Je vois pas du tout de que tu parles, je vais pas faire du tout vraiment On va commencer par un grenier pour que la ville se développe facilement Mais pour moi euh, je vais clater au genre Les colons euh, c'est résistant où mmh, est-ce qu'on va ramasser notre nos trous On va les mettre sur la mine de cuit pour l'instant non oh non il a tué mon colon 100% Non bah il me l'a tué putain Pas bah ton refrain hein. Mais ça coûte 25 tours Ouais euh, Elle a combien de population ta ville Bah ça dépend laquelle Celle qui prend 25 tours à produire des colons Bah une ou deux en général Il faut qu'elle ait plus Pour qu'il y ait plus de cases exploitées et que ce soit plus facile Moi, de faire des ça. C'est pas si simple hein je veux bien le croire Bah voilà il est c'était certain Ah quel pute mmh. Quel idiot, non il a pas fait ça oh, Quel débilos Mon archer il est fatigué et du coup mon colon il est sorti tout seul Ton archer il est fatigué Alors si jamais tu les groupes, ils se déplacent bien ensemble si jamais tu les ouais, coupes pas, sais. ils se déplacent pas bien ensemble. Ah ah oh ah bon, il l'a pas tué. ah ah ah travail du fer. Alors, quelle est ma ville, ah, parce qui qu ville de ah de ah de ah de, de la ah ah ah ah de ah ah de la ah la la population ah ah ah ah ah ah ah ah elle remonte pas après. Après, ça veut, dire... ça veut dire que une partie de ta population disparaît, hein. et après, si je mettais des gros pains des gros pains de 4 tranches parce que t'as du blé, du riz, euh, du poisson, okay, ou ouais. alors des bovins, ouais, euh, ça remonte. remonte très vite. Okay, okay. Et c'est suffisamment rentable pour euh, tuer la population, puis qu'elle remonte, puis la tuer, puis qu'elle remonte, etc. Mmh, est on va en faire euh... Est-ce que j'ai des ressources euh, halieutiques oui Faisons J'ai deux poissons euh, trois, trois ressources halieutiques donc on va faire trois bateaux ateliers C'est bon Ah oh, oui des bateaux atelier j'ai pas pensé à faire ça moi Faudrait peut-être hein, mais ouais, j'ai un vrai si, problème faudrait... de mécontentement chez moi ah ouais Les gens ils se plaignent pour euh, je ne sais quelle raison. Ils ont toutes les raisons d'être heureux, mais... Moi je pense qu'il y a pas mal de raisons pour qu'ils se plaignent chez toi. <rire> J'ai de l'argent, ça devrait les rendre contents. Plus incontents content avec l'argent, mais c'est tout. C'est quand on a de la moula, c'est content. Je <rire> suis d'accord Toi, navigation en voile On va accepter T'as toujours de des de tours plus longs que ouais. moi T'as plus de points que moi, comment t'as fait ça Eh bien J'ai super bien joué, je vois que ça T'as combien de villes Oh, je les compte plus Ouais, je pense qu'il est là le problème Non, je te troll à moitié 1, 2, 3, 4, 5 Ça fait quand même beaucoup. On est d'accord. Ça, là j'ai pas été super malin. J'aurais dû la mettre plus bas ou plus haut. Pourquoi il y a des contents ici Sinon, j'installe une ville là. Ils sont chiants, les gens. Je peux plus faire d'autres villes. J'ai plus les sous. Ou alors, ça va me descendre. Ok. Bah, Tu peux faire ton tour. Je sais. Je suis... T'es sûr que tu sais? Attristé. <rire> ouais, moi aussi je suis attristé. Faut des bonhommes là-bas. Je voulais faire une ville là-bas, je l'ai pas faite. Et tout ils Ça, elle est très 000. intéressante, je crois. Hop. Euh... Ah, j'appuie sur le bouton et ça veut pas. C'est la photo bouton. Il est trop lent. Bah, tu peux appuyer dessus. <rire> Ah, j'ai perdu ma pyramide On va faire la monnaie à la place Ah essayé de la construire Quoi C'est toi qui as fait la pyramide <rire> J'espère que c'est une blague <rire> la la la. Je suis sûr c'est pas une blague en plus Non pour une fois c'est pas moi Parce que j'ai fait trop de quoi. Je peux pas, pas faire de pyramide Si j'avais plus ouais. je l'aurais fait hein. Mais mon tour il se finit super vite et le tien il est super long Fais ton tour à la place de parler Je fais mon tour D'où tu crois le que je parle ouais Ah c'est génial ça. je t'entends Je hein, joue en phare Faisons une ressource d'argent Enfin un village Une source d'argent Ça s'appelle un village Ouais mais village veux dire impôts et donc argent Et je veux de l'argent On oh, oh, oh, oh. a pas tous les mêmes problèmes Ouais parfait Allez va automatiquement Qu'est-ce est -ce que le plus rentable entre des crabes avec un bateau atelier Bah, bon, Je vais le faire tout en fait Automatiquement le machin sera normalement Non il fait euh, Les ressources euh, maritimes elles sont considérées comme aussi rentables Les crabes et les poissons Oula là <rire> Ah ah, ah, ah, ah ah et il est là-bas. Et je n'ai rien vu venir. Alors on va annuler cette disposition là. Je pense que j'ai déjà perdu la ville de Cologne. Sauf euh, si je fais je sais pas d'assin d'abord, mode rapide. Ça veut dire pas de grand phare, ça veut dire que toi tu vas aller te cacher dans la ville. De là, je peux pas accéder. Tu faisais le grand phare Ouais. Pourquoi tu le fais aussi Non, non, non, pas du tout. Je suis pas un bandeau de mer, moi. Euh, si. Bah oui, évidemment. Oh pas... Il a bougé. Ah, sauf qu'il va peut-être venir vers moi par là. Ça va nous traverser la rivière. Mais... Je crois qu'il faut que je prie. Très, très fort. Alors, je vois installer une ville là, c'est ça <rire> On va revoir. C'est une guerre mon... entre qui et qui à la baisse. Entre moi et je vais le césar. non, ah ben, pas Non. Quoi Non, c'est pas du tout la guerre avec toi et que j'ai. Je... je connais pas les deux, donc. Je parle d'une autre guerre. Moi, je connais La guerre plus intéressante. Alors, le grand phare, T'oublie, Commençons par un archer. Mais pourquoi y a tant de mécontents Regarde, c'est ah, marqué non, dans je les enfants de la ville. Ah non je vais me faire choper d'accord. peut-être. Oui, là, peut -être... Peut -être oui pas en fait. bon, c'est pas grand-chose, ça, les gars. Quoi, t'as fait de l'esclavage Non, non, même pas. Non, t'as tellement de troupes que... Non, y'a juste personne dessus. Je vais gagner un puis, ils sont seuls en fait. comme des cons. Ils font... Eh, hey, on aimerait un peu de protection. Moi, je fais de la ah. protection. Donc vous parlez. Je vais César, tu peux pas faire la paix j'ai un meilleur score que lui hein. Je sais pas, je le connais pas. Yeah, j On a exactement un point. Ah oui. Ce qui veut dire que je te rattrape. marché. qui est une bonne nouvelle. J'ai mon colon là-haut. En le général, les soldats jouisent souvent faire C'est pas bizarre chez moi. Et pas de soldats. et toi euh, maintenant j'hésite à où te placer waouh peut-être là en fait tu prends super longtemps à jouer mais tu places des unités une par une ou euh, mode non j'utilise des modes auto de temps en temps mais je fais pas mal de trucs euh, un par un au début du jeu je mettrais bien là mais plus tard ou là ou là Oula, je sais pas du tout. Tu peux réfléchir pendant le temps d'attente. Quel temps d'attente Quand t'appuies sur le bouton rouge. Il y a un petit peu de temps d'attente. On a gagné du lélé. Il euh, y a un petit peu de temps d'attente. 3 secondes, oui 4 4 C'est bien dans ce temps-là que tu veux que je. Oui, je oui. fasse l'essentiel de mon tour. D'accord. Mm -hmm. Ce serait un plaisir si tu pouvais faire ça. Mmh. Moi j'ai fini mon tour. Mmh. <rire> C'était rapide. Moi, Problème, bah, c'est vrai quoi. J'ai vraiment déjà fini mon tour. Je vais aller jeter un coup d'œil chez les Romains. Parce qu'ils m'ont déclaré la guerre aussi. C'est leur faute. T'as combien de soldats Parce que en fait, moi, je ai pas du tout. Mmh. <rire> un par ville déjà. Et après, un paquet d'autres euh, au cas où. Ah elle est mal défendue. Il m'attaque, mais il défend pas. C'est pas bien ses villes. Ça c'est chaud par contre. J'arrive trop tard. Si jamais je je me précipite, même si je me dépêche. Je dois pouvoir passer la bibliothèque. Euh, toi, va t'occuper là-bas. Dans le grand nord. Vous avez découvert le, le clergé. Pour l'instant, il ne m'attaque pas. Il détruit toutes les tuiles de mes villes. Koumaï, et... alors. Je me replié, c'est mauvais Je vais de me faire tuer Euh, d'accord Ah, il est pas complètement Notre époque connaîtra la paix Il est pas complètement opposé Oh yeah, ça c'est génial Quand ça marche Alors, viennent leurs chevaux. Et je, à mon avis, je vois peut-être leurs ressources de fer et de cuivre. Elles elle doit être là. Alors, on va commencer par faire un feu Faites-le rapidement. Bon, allez, les ouvriers, vous allez être en mode auto. À partir de maintenant, je vous fais confiance. T'es encore là, hein Je t'entends plus. Erreur Il a peut-être crash Non, non, je suis là, je suis là Ah, j'ai eu trop peur Non, trop peur, c'est peut-être un peu Exagéré, mais j'ai eu peur Je me suis dit que tu m'avais laissé tout seul Oh, ouais, j'ai envie de la faire, cette île Mais je sais pas du tout Où, oh, où oh. Je me très bien ici. Allez, soyons fous. T'as on sur le bouton rouge. Hein. Ah ouais, oui, j'ai appuyé. Ça a pris beaucoup de temps. Donc ah. Je savais pas trop. Ça, c'est complètement normal. <rire> C'est moi qui suis très lent. J'ai déjà fini mon tour, moi. Tout est en auto. Euh, moi, je suis en train de tous les mettre en auto, mais. Ah, ils se battent Ah ah Ça, je t'ai vu. Euh, ne pensez pas que les maudits mongols peuvent être exterminés. Ouais, t'as vu, ils se battent. Ah, il m'a battu là. Oula, il a beaucoup de soldats. Ah, j'ai perdu, j'ai tenté. Donc, on va se tirer. Ça voilà, j'ai fini mon tour. Je sais si, même pas ils si m'ont attaqué. Allons détruire certains aménagements de Jules César. C'est une vengeance. C'est pas très bon science et esclavage. J'avance moins, moins, moins bien dans mes technologies quand les gens y meurent souvent. Est-ce qu'on est bouddhiste Non, on n'est pas bouddhiste. Euh, on a plutôt une caserne. Et après, c'est pas ça. On a une action supplémentaire, c'est assez fort aussi. Bla, bla bla bla bla bla bla bla bla Je désespère pas de prendre cette ville-là. Mets-toi en mode auto, toi. Toi, tu devrais avoir une bibliothèque, mais depuis. Oh yes euh, Plus 50 ans Ou alors comme on est en siège euh, Comme on est en siège On va faire un spa de dessin d'abord On sait jamais Ça pourrait servir Oh il y a un seul défenseur là. J'ai bra une ville des romains Et donc, si ça se trouve, ils ont ils ont une mine de fer, là. Ah, mon Dieu. Ah, aucune ressource spéciale, par contre. À part, une... j'ai une position super stratégique. si les des gens s'installent en dessous et en... au-dessus. Et on va dire que les mondes rurales, euh, frontières de l'Europe, sera ma frontière. Parce qu'après, ça fait vraiment un empire très très grand. Et j'ai peur que mon économie ne suive pas le coup. en un tour, ça c'est génial, du coup, toi, tu peux aller, bien. Et à Druslandov, vous avez commencé par une bibliothèque. Oh, c'est des bonnes stats d'attaque de ville, ça. Et là-haut, la bibliothèque, je ne peux pas l'accélérer. Aïe des unités oh, c'est pas trop mal je prends tout le paquet là pas grand monde qui a des super stats d'attaque pas tapé là vous êtes mécontent mais vous n'êtes pas bouddhiste Statue moraille pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases d'eau, on a déjà vu mieux. On va faire des... ...archers dans cette ville. Ah, on garde la forêt là D'accord. grand monde là où par contre oh, c'est des lancers je devrais peut-être aller me cacher oh tadamé. Tadamé. <seren Kun8> Ok on a tué tout le monde C'est la contre-attaque La remontada On va pas faire les statues en pour petit peu de casse d'eau Je les ferais bien sur une ville là Il y a peu de chances qu'on pique l'emplacement euh, Peut-être un soldat avant. J'ai absolument aucune catapulte, c'est pas très bon, ça. Soigne-toi, toi. T'as toi. bien raison. Euh... On va dire non. elle voilà, le monothéisme va me donné contre ça. César, il a juste les mathématiques d'avance sur moi. Il me faudrait la religion organisée. Je sais plus ce que ça rapporte exactement. C'est un bonus. Euh... Non, c'est ça. Et la vassalité quand j'aurai le féodalisme. Vous avez découvert le monothéisme. Il y a du fer là Ça c'est ballot. On va ramener notre tas oh, t'es encore là Tu parles plus ça m'étonne Oui mais il y a énormément de bruit derrière moi Donc je peux pas trop activer en micro Ah d'accord d'accord C'est compliqué Bah je parle pour nous deux alors Je vais tuer les Romains Les Romains vont tous mourir je vais non, prendre. Je pas, un bon, non, je dis vraiment pas ça. Les Romains, c'est des copains. Les Romains Bah oui. Oh, c'est le Jusqu'à leur case de fer et la péter. Ah, ils ont fait des statues moyennes, ouais, ça c'est à bon Ah, il y a une guerre entre euh, Gengis et les Chinois. Tu savais, Erreur On comprend qu'ils sont collés à moi. Est-ce que tu penses que je le sais Je pense que oui. Et tu m'en as moi, rien je... dit Ouais, est-ce est que je le Faudra les catapultes Mais je suis pas du tout C'est les mathématiques pour les catapultes je crois en plus Non, c'est la construction mais ça passe par les mathématiques On n'est qui... pas la moindre idée hein Je sais, César il veut pas juste se rendre Bah devine Oui il s'est rendu <rire> Non non non il veut pas juste se rendre c'est faux Enfin il a pas capitulé c'est hein. juste euh... Il a arrêté la guerre Maintenant que j'ai plein de troupes, il faudrait que je m'en serve sur quelqu'un d'autre si j'attaque pas Jules César. Je t'attends, moi. Ouais. On est hindous, ouais. Essen. SM... Non, pas bouddhiste. Pas de bouddhiste chez nous. Nous sommes un loup, et puis c'est tout. On va déplacer mon. Ils sont super rapidement. C'est bien. J'ai une ville qui n'évolue pas en culture. Ah, c'est juste que c'est très très lent. Là, moi j'ai fini mon tour. <rire> Ah tiens moi c'est Tellement rhapside un raccourci ici. Il a beaucoup de culture, Cologne. Faisons des bâtiments, bibliothèques, monuments, monastères hindous. Un phare. Je mettrais bien un bonus. fait 14 de sciences, ouais, ça, ça vaut la peine. Ça, je peux pas, c'est pas grave. Je vais faire diminuer la population. Alors, il y a encore des villes où il y a des mécontents, c'est pas bien. Il faudrait que je trouve des trucs pour les rendre contents plutôt que de toujours utiliser l'esclavage. pas une, une solution fiable, l'esclavage. Oh, ça m'échangerait les mathématiques. Ok, prends la méditation avec Qui gagne plus la plus guerre plus entre plus les plus chinois plus et plus les mongols Je sais pas trop, ils se volent des villes peu à peu Ils se volent des villes Ah d'accord En tout cas il y a de l'action D'après le score je dirais que c'est les chinois qui gagnent mais généralement dis s'il est très très fort en armée même avec un petit score donc euh, je n'en sais pas grand chose. Faire un point de rassemblement. dans ce de mon territoire. Par exemple. pas combien d'ouvriers j'ai, on va regarder, 7, c'est bien, on va dire que c'est bien. Ça fait qu'ils ont encore tous du boulot à développer leur ville. Toujours en guerre avec Julie César. Le grand bonheur C'est chez moi, Drustov, Yes Notre ville avec la religion d'état. Euh, ouais. bon. On peut faire des agluques, je crois pas en avoir besoin. En effet, j'ai besoin de comptoir par contre. C'est toi que j'attends heureux. C'est très curieux ça faisait longtemps longtemps que ça ne m'était pas arrivé Son... son moment de fin euh, On va pas lui faire construire un marché On va juste lui faire faire de la science Elle est un peu isolée J'aime bien faire ça sur les villes un peu isolées J'aimerais qu'on soit deux villes en Angleterre aussi Pour l'instant Ils sont pas tellement le plan. Drusaldum dans la bibliothèque rapidement Hein, pas grand chose à faire moi Mais les chinois ils ont encore plus Est ce que tu de... veux une tech que t'as pas Non on se peut pas se parler hein Paris si, on, peut se... ah, on peut se parler C'est quoi ça euh, pro Propose moi genre... Euh, esthétique et métallurgie C'est les archélons, c'est une tech vachement pratique Je me fais avoir si je fais esthétique et métallurgie hein. combien d'or ça, euh, ça fait combien d'or de différence 100 je te fais confiance. Comment on voit l'aperçu de toutes ces villes pour voir laquelle produit le plus de cils euh, En de haut à droite, c'est le ouais. premier truc. Et zone. tu peux les classer par euh, marteau, pièce, ouais, ouais, science, euh, culture. J'ai une ville qui fait 19 de culture, waouh hein. Cologne, c'est celle-là, ouais. C'est aussi ma ville la plus productrice en marteau. Pareil logique. Il reste une, deux, trois quatre villes qui ne sont pas encore hindous. Bon c'est pas des bouddhistes que je veux. C'est des hindous. Et je crois qu'on ne peut en faire que trois à la fois de toute façon. Ah bah j'en ai un qui est là. Pardon, j'ai fini mon tour et je ne passe pas. Hop, passe. En attendant de nouvelles de Selden. Ah, ça, ça veut dire qu'on sauvegarde. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. 35 minutes, c'est trop bien pour une durée d'épisode. On se retrouve bientôt pour la suite de cette aventure qui, je l'espère, commence à vous passionner, tout comme elle me passionne.